Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 252 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à The Land of Lamia. Et The Land of Lamia, c'est un jeu que je ne connais pas. Voilà, on est toujours euh, on est toujours parti. Euh, ça m'arrive de faire des jeux que je n'ai jamais démarré. Enfin si je l'ai démarré, juste pour voir s'ils démarrait Et je sais pas du tout dans quoi on est, je sais pas le style du jeu. Euh, voilà. Je sais pas sur quand on va tomber, combien de temps ça va durer, est-ce que ça fait peur, est-ce que ça fait pas peur, est-ce que c'est est -ce est un jeu d'action. En tout cas déjà, il y a des tronches de monstres. World of Monsters. Oh putain, j'ai allumé mon clavier. Désolé, je suis surpris. Euh, donc, New Game Intro. Euh, alors ça a pas l'air d'être en français du coup, hein. Euh, et ben ouais. The Land of Flamia. Start. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce sur quoi je vais tomber? Genre le ma souris, c'est moche. Waouh les belles fleurs On dirait des, euh, des magnétiques là, des trucs euh, magnétiques qu'on construit. Vous savez les trucs avec des boules, il a fait des tiges et des boules. Merde Merde J'ai oublié le nom. Ah On faisait des trucs, des constructions de ouf avec ça. Ok. Paye ton réalisme déjà. Ah oui, d'accord, ok, des enfants, dans la forêt, qui dorment sur des lits, dans la forêt, avec des plantes qui ressemblent à des, des bouts de carton empilés. Il fait dodo, elle, putain, merde, t'as des couettes, hein c'est ça, t'es une fille Ouais, oh putain, Wacon. con. Malformation quand tu nous tiens. Ok. Thomas. Thomas, réveille-toi. Euh, merde. Where are we? Merde, ça veut dire quoi ça? I don't know, Lily. Thomas, this look like. I know Lily. Euh, alors, quand t'es pas sûr on pour faire la traduction, hein. Voilà. Je comprends des fois dans ma tête. That's a new story. Ok, c'est juste une histoire. From the book of Lamia. Même tout le monde a compris ça. Is in the kitchen. Enfin, Ignore bed plutôt là. Wacon, wacon la gueule des personnages. Donc c'est très abstrait. Hein. Je pense que c'est un jeu qui a été fait par Picasso. Voilà, voilà, voilà. Ok, même quand il cliques des jeux, c'est pas, pas, pas normal. Oh putain, ah ça me fait flipper. Ah, c'est bon. Alors, play. Out, oh, control Lily and Thomas. Place the uh, arrow. key. Uh, ok. okay. Shift, uh, then space, vers quoi Oh putain, ça a été écrit par des écoliers, lol Space, uh, to make Thomas jump for... Uh, for you can open the book on fly, pressing B, comme book, hein. But press shift and Thomas will run faster. Ouais, space bar, jump, press C to continue. Voilà. Est-ce qu'on va contrôler le petit personnage en 3D Oh bien, bien. Yo, Oh ça saute, ça saute, oh oui ça saute. Et Shift pour aller plus vite. Alors elle va plus vite que nous, sauf si on court. Waouh, comment elle est devenue toute verte Oh putain, c'est une statue. Ok, j'ai fait 4 pas, ma sœur est morte. Donc, il fallait aller par là. Euh, ma souris, tu fais chier. faut vraiment que je fasse un truc. ça. Il y a des jeux, c'est sympa. Elle a disparu toute seule, mais alors des jeux, elle reste là. Ma sœur est de nouveau morte. Je fais du, de, la fra, du, de la fratricitude. Thomas and Lily, we can help you. <rire> Est-ce qu'on pourrait m'indiquer ce qu'il faut que je fasse, s'il vous plaît Alors, j'imagine qu'il faut pas que je sorte du sentier. En fait, le plus dur dans ce jeu, c'est de ne pas sortir du sentier. Ok. Ou peut-être pas laisser la soeur tout seul, je sais pas. Euh, ok. Alors, un choix s'impose à moi. Vas-y, euh, mets-toi bien en vue au-dessus, histoire que je sache pas du tout où je dois aller. Hein. Voilà. Si je me trompe, je t'en voudrais toute ma vie. Ok. Et en fait, pourquoi on est là Ok on est tous les deux morts. Un, un créature il faut avoir d'attente, peut-être que c'est marqué quelque part. Hein. Ouais. Alors. Parce que quand même ça fait deux fois qu'on meurt hein. Pourquoi ma soeur marche plus vite que moi par défaut Là si je sors, là je me fais démonter, on est d'accord. Ok Alors, On est bien, bien d'accord, c'est quand on sort du sentier qu'on meurt. Hein. Je n'étais pas sûr. Hein. Alors, du coup je me fais un petit fratricide de plus, euh, on n'est pas assez près. Euh... Les pauvres petits enfants qui meurent juste en sortant du sentier. <rire> si c'est pas d'un sadisme. Belle bande enculée de développeur. Ah, je me dis toujours, quand, quand je joue à un jeu, je me dis toujours, il y a un mec qui était derrière son ordi, parce qu'en euh, oui, général, là, sur l'ordi, hein, c'est mieux, et il a fait un jeu comme ça, il s'est dit, ça va cartonner dans les basse-cours, non, pas dans les basses cours mais disons dans les cours d'école, euh, lol. Donc on va pas aller à droite, on va aller à gauche, hein. Parce que. parce que peut-être que je vais m'en mourir si je fais ça. Ouais Ouais. Ouais. Alors est-ce que il euh, y a de l'aide quelque part Est-ce que je fais échappe, il se passe quelque chose Il se passe rien. Euh, Entrée. ok. Je peux sauter. Donc ça, n'a ça, ça, ça aucune utilité là, effectivement. Donc je meurs, quoi que je fasse. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour pas mourir Parce que je sais pas si vous savez, mais ça me fait pas spécialement rigoler euh, de mourir toutes les 3 secondes, euh, voilà. Donc, tout à l'heure, je suis mort assez rapidement juste en allant. Ah, si je meurs en allant là-bas, plus la merde, hein. là, je meurs pas. Je suis pas mort... Je suis pas mort... Il a fallu que je meure quand même six fois, quand même. Ok, un petit nuage. Donc c'est genre de nuage qui vous transforme en pierre, c'est ça Hein Parce que je crois bien que je sais comment on meurt dans ce jeu. Oh putain, ma souris, sans déconner. Ok. Donc il y a un nuage qui suit le chemin, parce que c'est vachement important pour un nuage de suivre le chemin. Faudrait pas qu'il soit transformé en pierre. Ok, donc j'ai en plus de ça un nuage qui me court après. Hein. Donc voilà, j'ai une chance sur deux de mourir. Alors, est-ce qu'on va là-bas Je vais le faire une dernière fois. <rire> si je remeurs, ce jeu peut aller se faire foutre. Parce que j'arrive pas à jouer en fait. C'est... Voilà. Hein, comme vous l'aurez compris. Il y a des fantômes chez moi. Putain, ça fait flipper. Vous avez vu cette ambiance qu'a dans ce jeu et ça me fait, ça fait des bruits chez moi. Putain. Ok, donc le nuage, hein. j'ai passé la scène du nuage parce que je m'en bats les couilles. Par contre, là du coup, je reviens ici. Ouf, heureusement que le nuage, il peut pas... Il peut pas sortir du sentier. T'es sérieux Et si j'allais là Si je meurs, j'arrête de jouer. Ah oh non, une décision. On va aller là-bas. Ouh, je sens que je vais mourir. Ou non, je ne suis pas mort. Par contre j'ai un nuage qui me trouve qui, qui me court au cul. Je suis poursuivi par un nuage qui va m'assassiner parce qu'il va pas tarder à me rattraper. Ce fils de fils. Ah, attends. Ce fils de cumulonimbus. Exactement. Voilà, ça, c'est la pire insulte pour un nuage, se faire insulter de cumulonimbus. J'ai ma souris qui me perturbe. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai envie d'aller à gauche, j'ai envie d'aller à gauche. Si je meurs, si je meurs à gauche, je suis dégoûté. Ah oh non Ah non Ah non Ah non non non non non non non non non Ah mon de dieu Ah non, attends, ça recommence. Ta sœur. Ta sœur. Voilà, exactement. Voilà. Donc je ne sais pas à quoi sert ce jeu. Je peux même pas faire échappe. peut sauter à l'arrière. Voilà. On va rester là. On va s'arrêter là sur cette vidéo. Euh, sur ce test. Voilà, The Land of Flamia. Si vous voulez un jeu bizarre, où vous savez pas ce qu'il faut que vous fassiez, à part euh, échapper à un nuage, et que si vous sortez du sentier, vous mourrez tout simplement, et puis vous recommencez tout, parce que là, c'est en fait, faut tout recommencer, donc faut se faire tout le chemin, donc j'ai pas envie, voilà, <rire> j'ai vraiment pas envie, c'est pas le moment, si j'ai vraiment du, du temps à perdre, oui, je ferai ça, voilà, et, euh, et puis j'espère que, voilà, que, voilà, si, je, je regrette un peu ce jeu, quoi, il est joli, mais, euh, il est joli, l'ambiance est glauque, donc c'est sympa, forcément, j'aime bien, si c'est glauque, j'aime bien, mais, je sais pas à quoi il sert. Voilà. Ok, les morceaux de ma chaise qui tombent. Ok. Ok, d'accord. Je vais pas tarder à finir par terre, les gens. Donc, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes bizarre. Voilà. Non, mais si. Euh, voilà. Mettez en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous le connaissez. Si bien, dites-moi dites-moi la logique. Hein, il y a sûrement peut-être une logique à comprendre. Enfin, pour l'instant, j'ai un peu du mal. Hein. Je vous dirais, hein. Alors, même en mettant beaucoup d'efforts, hein. pauvres enfants, hein. ils meurent, quoi. Je sais pas où ils sont, pourquoi ils sont là, et puis ils meurent. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous, restez, restez dans le coin. Voilà. Et puis, amusez-vous bien. Tchou